Dans le module concernant les troubles de la fonction auditive, nous allons aborder la partie qui s'intitule « communiquer ». Donc cela correspond dans votre livret d'accompagnement aux diapositives numéro 12 jusqu'à la diapositive 22. Alors, les modalités de communication peuvent être parfois des modalités qui nécessitent l'intervention de, de professionnels ou de spécialistes, mais il faut voir aussi qu'il est possible de communiquer avec des personnes qui présentent des troubles de la fonction auditive, avec des moyens, j'allais dire, qui seraient plus naturels, des moyens de communication plus spontanés. Le premier moyen de, de communication, c'est ce qu'on appelle la mimogestualité. Chacun d'entre nous a tendance, lorsqu'il parle, à s'exprimer aussi en partie avec son corps et notamment avec ses mains. Alors, c'est vrai que généralement, euh, on peut exprimer euh, certaines consignes très simples, avec des, des gestes qui sont très spontanés, très naturels. Hein. C'est le cas par exemple quand vous partez euh, en voyage à l'étranger, vous ne maîtrisez pas la langue du pays, ou pour faire des demandes simples, et eh bien vous allez vous exprimer par des gestes. Hein. Il est clair que si par exemple euh, vous avez soif, et eh bien vous aurez tendance peut-être à faire ce, ce geste là. Hein, pour indiquer que c'est petit, ou grand, euh, là aussi vous allez utiliser des gestes qui seront relativement bien compris. Donc l'élève avec des troubles de la fonction auditive peut utiliser parfois cette mimogestualité. et de la même manière euh, l'AVSH ou tout adulte qui vont l'accompagner peuvent aussi utiliser cette modalité de communication. Un deuxième, une deuxième modalité de communication c'est la question de la prise en compte du contexte. Euh, il est fréquent, effectivement, euh, dans, notamment dans la langue française, d'avoir ce qu'on appelle une polysémie des mots, c'est-à-dire qu'un certain nombre de mots peuvent avoir des sens différents, mais euh, avoir le, le même intitulé. Par exemple, dans ce cas-là, si on dit oralement Ouvrez vos chemises, vous voyez bien que le, le contexte va être important, hein. tout va dépendre si on est effectivement euh, en situation de classe où la chemise sera pour le coup un dossier ou alors euh, si on est dans une autre situation où la chemise sera le vêtement. Euh, généralement il faut savoir que chez les personnes qui présentent une déficio... enfin, des troubles de la fonction auditive, euh, on va pouvoir effectivement rencontrer ces, ces difficultés fréquentes concernant la polysémie des mots. Une autre modalité de communication qui est fréquemment utilisée, c'est ce qu'on appelle la suppléance mentale. Alors, la suppléance mentale, ça consiste à euh, compléter euh, les mots qui nous manqueraient lors d'une conversation, par exemple. Euh, vous, il vous est tous arrivé de vous retrouver dans un endroit sonore très bruyant, avec, en conversation avec une personne et à certains moments, bien, le bruit vous empêche d'entendre certains mots et donc votre cerveau hein, va faire l'effort de compléter les mots manquants. Alors ça va se faire en fonction de la logique et puis en fonction de vos propres connaissances. Euh, ce qui veut dire que du coup, il faut avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir faire cette suppléance mentale, euh, Puisqu'il faut comprendre le sens euh, général aussi de, de ce qui est dit. Et puis ça peut du coup prêter souvent à... Il, il peut y avoir beaucoup de confusion dans la compréhension du message. Hein. Si euh, la personne remplace un mot par un autre, tout le message peut être complètement erroné et incompris. De la même manière aussi, hein, pour ceux qui ont vécu cette expérience-là, on voit bien que euh, ça nécessite énormément de concentration et d'effort, et donc que euh, du coup ça entraîne une fatigabilité, une fatigue relativement importante. Hein. Donc c'est vrai que certains élèves avec des troubles de la fonction auditive, à certains moments vont pouvoir s'appuyer sur ce, ce mode de communication, euh, mais de manière très très ponctuelle, car c'est quelque chose qui nécessite aussi beaucoup d'énergie. Alors... Euh, il est évident que souvent, pour communiquer, on va aussi utiliser beaucoup les supports visuels. Alors les supports visuels, ça peut être un schéma, hein. vous voyez une ardoise, c'est vrai que c'est souvent euh, intéressant quand on est à ESH auprès d'un élève avec des troubles de la fonction auditive d'avoir une ardoise pour pouvoir euh, rapidement euh, dessiner et, et permettre à l'élève euh, d'améliorer sa compréhension. Ça peut être aussi l'utilisation de pictogrammes. Donc là, vous voyez par exemple le pictogramme mettre son manteau ou le pictogramme de la consigne découper. Euh, pour autant, il faut être très vigilant aussi sur l'utilisation des supports visuels. Il faut bien s'assurer euh, que l'élève a une bonne compréhension de, de cet outil et qu'il a des capacités d'abstraction suffisantes. Euh, parfois, les pictogrammes sont tellement abstraits et complexes l'élève peut être en difficulté pour les comprendre. Alors, en fonction aussi des compétences et du niveau d'âge de l'élève, bien évidemment que l'écrit pourra être aussi un support visuel intéressant à utiliser. Alors, euh, il faut savoir que euh, on parle d'un choix de, de langue en construction parce que, à la, à la naissance de l'enfant, euh, généralement, c'est ses parents qui vont choisir. Hein, mais euh, l'enfant peut avoir différentes possibilités, donc soit sa famille, je dis bien sa famille, hein, parce qu'au début il est trop jeune pour choisir, mais en sachant que parfois à l'adolescence, certains jeunes peuvent aussi changer de, de modalité de communication, enfin de choix de langue, mais généralement la famille va choisir pour l'enfant entre deux possibilités. Donc la première possibilité, c'est ce qu'on appelle l'oral, le français oral. Euh, donc euh, là, euh, généralement, il faut voir que 90% des enfants qui naissent sourds ont des parents entendants. Donc c'est vrai que c'est un choix qui va être bien plus fréquent puisque ça correspond à la, au même, à la même langue utilisée par, euh, par les parents. Mais une deuxième possibilité est offerte et je dirais que c'est assez récent puisque ça date quand même des années 90, 1990, où en France on a la possibilité donc, de choisir soit entre le, la langue française orale soit en, euh, euh, on peut utiliser la LSF, la langue des signes françaises. Alors on verra que c'est vraiment deux modalités de communication différentes. Euh, parfois qui peuvent aussi, pour certains élèves, être un petit peu complémentaires, hein. mais euh, c'est vraiment un choix. Euh, la langue des signes française fait maintenant partie des, des langues qui sont reconnues sur le plan national, ce qui n'a pas toujours été le cas. Hein. Si on remonte à quelques années, euh, donc au, au 19 e siècle hein, par exemple, euh, il y a eu un congrès qu'on a appelé le congrès de Milan, et qui a finalement interdit l'utilisation des signes pour les personnes avec des troubles de la fonction auditive. Donc le, le choix était vraiment de, de, de les obliger à s'orienter vers, vers la langue orale. Donc maintenant, je le redis, depuis les années 90, les familles peuvent faire le choix de la langue de communication. Alors souvent, on, on évoque la question de la lecture labiale. La lecture labiale ça consiste en lire sur les lèvres de, de la personne qui parle euh, mais il faut être très vigilant parce que d'abord euh, là aussi ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de, de concentration. Pour information nous utilisons tous la lecture labiale, hein. euh, à certains moments il vous est peut-être arrivé de voir un, un film et de vous rendre compte qu'il y avait un décalage entre le son et l'image, et du coup ça pouvait vous mettre en difficulté parfois pour suivre le, le film. Mais cette lecture labiale, elle peut être là aussi que ponctuelle, hein, en, en étayage d'un autre mode de communication. Et puis, euh, donc, au-delà du fait qu'elle demande beaucoup d'attention et de concentration, et donc qu'elle entraîne de la fatigue, euh, il est évidemment euh, très difficile de suivre entièrement une conversation en lisant sur, euh, sur les lèvres. Il y a aussi le fait qu'il existe des sosies labiaux, hein. Les sosies c'est à dire que c'est des, des... quand on va prononcer des phrases, les lèvres vont effectuer le même mouvement mais la signification sera totalement différente. Donc par exemple si je vous dis il mange des frites ou si je vous dis il marche très vite eh bien, mes lèvres font le même mouvement et pour autant, euh, les phrases ont des significations complètement différentes. Alors, pour, euh, pour pallier à ces, à ces sosies labiaux, euh, il existe ce qu'on appelle un, un code qui s'appelle la langue française parlée complétée, LFPC. Euh, ce code, vous voyez, il permet euh, à la fois de coder euh, les consonnes, donc on appelle ça des clés. Donc c'est des configurations de la main. Par exemple, le B se fera comme ça et le M comme ça. Et puis on a des, des emplacements de la main qui vont correspondre aux voyelles. Hein? Donc par exemple, si je veux dire le OU, ce sera au niveau du menton. Et le ON, ce sera au niveau des lèvres. Donc par exemple, si je voulais vous dire BOUTON, je ferai bou, ton. Par contre, si je voulais dire mouton, qui ressemble aussi à bouton, hein, je dirais mou, ton. Donc là, euh, on est vraiment sur un code gestuel qui correspond au rythme de la parole. Donc les personnes qui utilisent ce code, on les appelle des codeurs. Donc, c'est des personnes qui vont passer une licence professionnelle et qui vont pouvoir traduire en code, donc en gestes, euh, ce que la personne est en train, ce qu'une personne est en train de dire oralement. Donc, si je reprends en classe, par exemple, il peut y avoir l'enseignant qui fait son cours, qui parle, et un codeur qui va faire les gestes en même temps que la parole de l'enseignant auprès de l'élève. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y a une deuxième possibilité, donc ce qu'on vient de voir là, on était plutôt sur des personnes qui vont privilégier l'oral, hein, la langue orale. Euh, une deuxième modalité, je vous disais, c'est la langue des signes françaises. Alors ici, vous voyez une personne qui est en train de raconter une histoire en utilisant la langue des, des signes. Et si on regarde bien, on s'aperçoit que la construction des phrases n'est pas du tout identique à la construction du français oral. Ce qui veut dire que une personne ne peut pas à la fois euh, parler oralement et utiliser les signes de la langue française. C'est deux langues totalement différentes avec une grammaire totalement différente. Euh, si je prends cet exemple là, euh, on voit bien que, par exemple, on ne dit pas un garçon, on commence par dire que c'est un enfant hein, et ensuite que c'est un garçon. De la même manière, je vais prendre un autre exemple, mais si on voulait dire qu'on va poser un verre sur une table, en langue française orale, on va dire je pose le verre sur la table. En langue des signes, il faudra d'abord définir la table avant de dire qu'on va poser quelque chose dessus. Donc c'est vraiment une langue qui nécessite un apprentissage qui peut parfois être relativement long pour aboutir à une maîtrise suffisante. Alors... Un petit rappel quand même, euh, l'AESH n'est ni un codeur, ni un interprète en langue des signes française. Hein. Donc, le, le, il n'est pas nécessaire quand on est à ESH de maîtriser euh, le code, le, la langue française euh, par les ou la LSF, langue des signes française.